Allo oh, Ouais, mon comment est-ce que dans la tête d'Alada Deux, trois, oui. trois, ça. Non, non, non, non, non, ça... mon non, non, J'ai un non, militaire comme ça. Mon non, la C'est ici qu'il y a un peu de finir, ah? Comment il a de Non Tu as vu ça moi Non je peux ça, Non, non. Donc, Tu peux pas rentrer comme ça si tu peux peux pas rentrer comme ça. Tu peux pas rentrer comme voilà les bons amis. Et tout ça, c'est voilà. Et ça aussi, là. tout ça, c'est ah. les amis. c'est bon pour les colonels. voilà. Et ça fait un peu être... Il y a tout ça qui sont là. Pourquoi Gazi, cinéma soda, les forces armées il y a des li il y a des talquis, il y a des aussi il y a beaucoup de choses caméra et puis il y a la caméra aussi qui prend des bouleurs sur le terrain yeah. après tout ça c'est les caméras aussi caméra détecteur de mouvements Caméra, nous avec madjano il bien a pas de caméras de qui sont là non il y a quoi. info au bas ça c'est bien ouais fama oui c'est un bon tini, un bon commando. Si tu veux, si tu ici veux, veux tout le temps, parce qu'on a fini de le voir. Malien, il faut la ouais. Oui, c'est moi, Pékin. Je connais la dignité. Ah! Oui, c'est moi, Pékin, il ne faut pas perdre. C'est moi, ne pas pas Tu aller au nord. <de son 9 chausse> Il y a des... veux... quoi? <actress> quoi? Non, no, non, de un Non, tu On est ensemble. Avec moi, Vive les manis. J'ai content avec les manis. Vive. <rire> no, pas <coat> <pauvretatable> <difficult> okay. voilà, pas ça, Voilà. Il y a tout. Ah? Comme ça. Voilà. Il y a Il y a il faut que Il Correct. Il est Il que Parce qu'il C'est obligatoire.